Classe, classe, yo, classe, Clash Clash glas. Tiens, tiens, trop de vite ramener leur cul. Je vais mettre le feu. Ces rappeurs de remix n'ont pas leur place dans ce foutre sur rap. -jeux. Je vais clasher, des paroles d'offres, je vais cracher. comme mieux rester caché, NTM vaché. Venez de l'autre, tu te contrôler le cœur à jamais. Tu pourras me rivaliser, mani, je suis comme une guerre. J'ai 100 ans d'avance sous ces MC. Aucun de paix m'empêcher de gagner par ici. Plutôt sympa, mais désobéis pas. Moi, un gros dans la boca. J'ai la tête trop claire, faudrait que je finisse, une nouvelle de d'NSI. Détrompez-vous dans ma bouteille, c'est c'est pas de c'est de la vodka. Un coup oui. m'a dit qu'ici que le rap est mort depuis 2016 2016 Depuis Marrakech j'entends mon nom qui résonne dans bah, tout bref ma money money, money. Money. Clash, clash. money money Clash Clash Money Money Clash Clash Money Money Clash Clash Money Money Clash Clash Money Money Je suis prince. Money Money Appelez-moi votre Altesse Money Money Money le prince Money Money Appelez-moi votre Altesse coin du monde Outmers Skill Dis-lors que je suis prince à Marrakech j'ai su mes main avec des billets en les regardant tous tomber dans la dèche. Attention, nouveau son, dis-leur que je peux rapper sans façon. Certains n'ont pas que ma passion. Maintenant vous avez tous mon à l'âme son. ne les jeune bouton rappeur préféré. C'est pas un crime que j'ai commis. Ne me comparez pas au rappeur de remix, ne me comparez pas avec promis. C'est pas de racaille, ma chantal Si jamais j'aurais peur de ces momies. Quel que soit le coup, personne pourra m'acheter. Dis-leur que je suis m'honnête. Money gang, bing, bing, Money gang, bing, bang En effet, je m'installe et je reste toujours comme le grand c'est promis Ça sonne, ça sonne Un bouillon m'a dit qu'ici que le rap est mort depuis 2016 2016. Depuis Marrakech, j'entends mon nom qui résonne dans tout même ma fesse Money, money, clash, clash Money, money, clash, clash Money, money, clash, clash Money, flash, money, clash, clash Appelez-moi votre aldesse. Money, le brise Africa c'est <laughs> pas le moment de dire tout c'est que money, money c'est tout. I'm gun, nigga, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm gun.